ça c'est ça comme il fait. Ouais. Ouais. C'est le type de vie, ouais. Parfait. plus Parce que juste quand ça bougeait plus quand c'était sur Genie, bizarrement. Oui. Parce que justement quand t'as fini des trucs déjà. Hein Bah ben non. De, de ton mix, je que le truc d'assimilé sur les mêmes contenus Non Non, non, non, non. Ah, Par exemple, sur le A. Non du coup, euh, Moi, qu'est-ce que je fais Je suis une des qui n'utilise pas vraiment un modulaire, quoique certains bien. utilisent des fois un ordinateur. Du coup, moi, j'utilise une base de samples euh, sur un logiciel euh, qui me permet de mixer ensemble avec un contrôleur. Euh, pour qui est plus pratique au final, mais j'utilise que des samples qui sont issus de pratiques de fil recording, donc du coup des sons électromagnétiques, des bruits de tram, des, des bruits de, euh, de, euh, beaucoup électroniques du de type euh, des box wifi enregistrés euh, au niveau des sons électroniques, électriques euh, qu'elles peuvent générer. modulaire le principe c'est qu'on voilà on a un câble qui transmet une information hein, donc euh, c'est comme si c'était du son sauf que là enfin, on peut faire passer tout un tas de, de choses on peut faire passer donc, à la fois du son à la fois des, des, des signaux de, pour changer le volume pour euh, on peut faire osciller le volume euh, d'un niveau fort à un niveau moins fort de façon brusque de façon moins brusque hein. avec euh, la, la carte midi qui est, qui est là, euh, puis il y a une autre euh, interface que Chloé Gère qui est là-bas. Euh, du coup, euh, je vais être contrôlé sur certains paramètres par le, les, comment, les, les spectateurs du public qui vont euh, déclencher euh, des samples avec leur, euh, leur téléphone leur smartphone okay. et euh, sur certains des, des, des pitchs de, de hauteur de. de... <t 'en> les choses ah, Regarde, attends, vas-y remets le centre. bah Si je mets en... Mmh. Mmh. Mmh. Bah, je mets en CV1. Hein. Et... enfin on remet du son puis touche à rien mais il faut que je monte aussi le, ouais. le truc que je branche ouais, ouais, avec ouais. donc j'ai branché je vais pas prendre. Là, là donc ça c'est ça et là Hein, euh, mais je me rappelle plus, ça fait peut-être un an, un an ou deux, donc, je crois que ça venait juste euh, de faire la première euh, apparition de Dim euh, en public et puis euh, bah, de toute façon comme c'est euh, le dispositif itinérant de musique électronique, c'est normal que je vienne euh, participer à, à Dim avec un instrument électronique comme mmh. ça, qui est donc un petit modulaire. Euh, euh, celui-là, c'est une version vraiment euh, faite pour euh, l'intervention euh, qu'on a prévue là, de faire parce que ça va être un peu piloté, euh, euh, d'après ce que j'ai compris, par euh, une application que les gens auront sur euh, leur téléphone portable mmh. et qui pourront euh, réintervenir sur euh, les patchs euh, qu'on a faits. Bah après moi je tripote Oui, non mais c'est par rapport au... Ah. Il y en a d'autres, c'est plus immédiat. Ah plus... Oui. Mais peut-être c'est parce que... C'est bizarre que ça, que... Ça, ça vient Non, c'est direct. Il ah, n'y a pas de ça. Bah Je sais pas. Enfin, par rapport au téléphone, j'ai l'impression. Vas-y, on remonte, fais voir. Alors, bon, c'est... Signifiant. Tu veux qu'on essaye de les. Genre je les supprime et non, puis non, on reste. Garde-les garde justement. Mais est-ce que tu sais lui où il est assigné par exemple euh, Dans quel sens Bah normalement là. Là, sur le 19. Ouais. D'accord, ok, c'est ça. <coughs> d'accord, lui il est 19, lui il est 23, lui il est 27. Ok, d'accord. Donc ça, je suis d'accord. Il n'y a pas. Pour nous, il n'y a pas. D'accord. Ok. Et donc après, toi ici, t'es en. Euh, c'est lequel celui-là Est-ce que tu vois le numéro bah, Justement, en fait, 8 et 10. Alors là, je vous ai changé, 11, mais c'est ceux qui sont pas qui manquent, tu vois. Et du coup, c'est track volume euh, 8, 10, 11, 9. Ouais, c'est ce qu'en fait... Euh, ouais, j'ai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, plus de... Ah 17, 17, 17, 17, là